A5, projet KV-31. Essai numéro 13. Début de la séquence d'allumage. Niveau 1. sur la droite L'alimentation principale à celle sont passe sur la seconde Votre attention s'il vous plaît.